Bonjour Alain. Bonjour. Quel, quel, quel que c'est bizarre, on se rencontre à 8h du matin ce matin, juste avant Noël. En Il fait, n'y oh, a qu'avec toi que je me lève aussi tôt. Il <rire> n'y a, a vraiment qu'avec toi. Hein. Ah bah écoute, euh, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. voilà. Euh, et nous nous levons tôt ce matin pour parler de ton dernier livre, dont le titre est... « La crise de l'IT de 2020 et comment s'en sortir ?» À peu près, d'ailleurs, je ne vois pas exactement le titre, mais c'est à peu près C'est en... le titre. C'est bien le oui. titre, pas de problème. Si, c'est bien ça, c'est bien ça. OK. Euh, alors, donc, on est dans une crise de l'IT, et, et, et donc, ça veut dire, en fait, une crise qui est peut-être euh, un peu similaire, quelque part, à la crise qu'on a connue dans les années 90, un grand bouleversement de l'informatique. Et en même temps, une sorte de mix avec la crise de l'Internet. Enfin, il se passe quelque chose en ce moment. On entend beaucoup parler de licenciement, de rationalisation, même y compris chez les grands du web. Les parts de marché se rétractent aussi. Hier, on a eu une, une info de ce genre sur les rétractations pour la première fois des parts de marché dans la publicité digitale chez Google et Meta, hein, rien que ça. Mmh. Euh, bon, il se passe quelque chose. Alors, euh, euh, est-ce qu'il faut, euh, c'est quoi C'est l'hiver nucléaire de l'informatique Qu'est-ce qui se passe Peut-être pas jusque-là, mais il est clair que les, les secousses économiques qu'on connaît en ce moment, c'est que la face euh, émergée de l'iceberg, en fait, la crise est bien plus profonde, elle est multifacteur. Certains parlent même de permacrise, hein, pour dire que c'est une crise permanente. Euh, il y a aussi une crise morale qui, à mon avis, est tout aussi importante. Euh, la crise morale, c'est justement la suite de tricheries et de scandales qu'on a connus tout au long de cette dernière décennie, qui fait qu'on peut commencer à se demander si on n'a pas échangé notre habitude de faire de l'innovation pour tout simplement euh, tricher, mentir, euh, tromper. Euh, et ça, c'est super grave et puis, mmh. il, y a aussi, il y a aussi des éléments techniques, quand même. Il y a d'abord le fait que la loi de Moore ne se vérifie plus. Alors, il y en a certains qui contestent cette assertion, mais il n'y a rien à faire. Si on croise les sources, on finit par se rendre compte que effectivement la loi de Moore ne se vérifie plus. Or, mmh. c'est un élément absolument monumental dans notre environnement parce que ça fait plus de 40 mmh. ans que la loi de Moore était la locomotive qui tirait le train. C'était elle qui amenait euh, la croissance, d'abord par une croissance technique qui se traduisait par une croissance économique. Si tout d'un coup ça, ça s'arrête, ça veut dire la fin des progrès automatiques, des progrès techniques automatiques. Ça ne veut pas dire la fin des progrès techniques, mais une certaine automaticité, euh, je n'arrive pas à le dire, une certaine régularité, ouais. eh bien ça, c'est ça terminé, une certaine rente de situation. Ça, c'est terminé. Et puis, on est dans un mode un peu panique, je dirais, puisqu'on voit que cette attente et cette recherche de la next big thing, la prochaine grande affaire qui va relancer toute la machine et nous sauver, euh, eh bien, pour le moment, tous les candidats qui nous ont été proposés, qui nous ont été présentés, eh bien, euh, ne font pas l'affaire, entre guillemets. c'est-à-dire mmh. que personne n'est euh, tout à fait euh, aussi... Euh, aussi big et aussi euh, proche de se réaliser. Euh, et des fois, c'est même carrément des fraudes manifestes comme le Web3. Et à mon avis, le Web3, d'ailleurs, c'est encore un, un élément qu'on qu sous-estime. Pour moi, c'est la première fois, et c'est quand même super important, qu'on est face à une mode technique qui est entièrement bidon. <rire> Donc, euh, bon il y a déjà eu des modes techniques qui étaient discutables, qui étaient contestables tout au long de l'histoire de l'informatique. Je pense à Java à la fin des années 90, par exemple, que j'ai beaucoup convaincu. Bon. Euh, mais même Java, il y avait quand même un fond. Là, avec le Web3, ouais. à part de la fraude, à part de la tromperie, à part de la euh, spéculation, il ben, n'y a rien. Ouais. Bon Java, ça a donné JavaScript aussi, et JavaScript... Donc... On ne peut pas traverser une page web sans le voir. Donc, euh... Oui, mais entre Java et JavaScript, il n'y a qu'une partie du nom qui est en commun. Hein. Il n'y a oui. rien d'autre. Hein. Le langage sans est vrai. radicalement différent. Oui, je... là, tu parles du Java des années 90, ouais, de bon. et qui était destiné à faire un tour du remplacé. web sans ordinateur. avec Voilà, à tout remplacer Windows, surtout. C'était surtout euh, Oracle et Sun, qui voulaient être euh, calife à la place du calife, virer mmh. euh, Windows et Microsoft se mettre comme acteur dominant à la place. C'était ça principalement. Ouais. Et avec le Web 3, d'ailleurs, c'est la même chose. Quand ils disent on veut une informatique sans intermédiaire, alors la vérité, c'est qu'on veut réintermédier l'informatique et se mettre à la place des GAFAM. C'est ça la vérité. Bon, ouais. Le problème, c'est qu'ils proposent ça avec un plan technique qui ne tient pas debout. Bon. Donc, du coup, évidemment, ouais. ça n'ira pas loin. Donc, si je comprends bien, on est dans une crise de l'informatique. Et... Euh, C'est pas seulement une crise conjoncturelle parce qu'il y, y, y a une superposition quand même de crise conjoncturelle et d'une crise structurelle. Absolument. Oui. Alors, la, deux. la crise conjoncturelle, n'y a pas besoin d'y revenir, on la connaît. Bon, on la vit, on la vit en ce ah, moment. Okay, ok. Et la crise structurelle, elle est due, d'une part, euh, à un changement de vitesse de l'innovation. Si, si je veux simplifier, ce que tu expliques par la loi de Moore. Oui. Bon. Même si euh, je, je, je nuancerais un mort, peu cette que, histoire de loi de mort. Parce que... on, est, on est arrivé au bout, euh, quelque part, de ce qu'on pouvait faire. C'est que la loi ouais. de mort, fondamentalement, c'est l'augmentation de la densité des composants sur oui. une plaque de, de silicium. Bon, <rire> On savait bien qu'à un moment, on allait heurter un mur. Là, on y est et euh, on ne peut pas aller tellement plus loin en termes de densification, en tout cas, euh, sur un seul plan, en deux dimensions. Alors après, on peut s'amuser à monter les composants les uns sur les autres, mais c'est beaucoup plus compliqué, et ça va mettre du temps avant que ce soit, euh, comment dire, mature. Et le temps en informatique, on sait que c'est des unités de 10 ans à chaque fois. Évidemment, à chaque fois que, que je dis ça, je fais rire les gens, personne ne me croit, mais après coup, on s'aperçoit que c'est vrai, et que même 10 ans, c'est le minimum en vérité. Donc, la crise euh, structurelle, technique, c'est effectivement la fin de la loi de Moore. Mais euh, l'autre crise, c'est cette espèce d'hystérie qui nous fait basculer d'une mode technique à une autre, même si elles sont absurdes, même si elles sont sans fondement. Ça, ouais. j'ai envie de dire, c'est encore plus grave. Ça traduit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Comme dirait Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Bah, il, faut, il faut le réaliser. On a un problème dans l'informatique. Tant qu'on restera accroché à « ah c'est la dernière mode technique, il faut s'y ruer, il faut s'y jeter, il faut se lancer dans la transformation numérique avec l'accélération », tout ça, c'est des conneries. Tant qu'on ne sortira pas de là, on n'ira pas bien. Oui, bon, on, on, on comprend qu'il y a un, effectivement quelque chose de pourri au, au royaume du Danemark, comme tu le dis, et, et on pourrait poursuivre être ou ne pas être. L'informatique <rire> euh, effectivement dans, dans, dans une période assez, euh, assez troublée, mais quelque part, euh, je dirais c'est aussi un marché, on nous vend du rêve, des fois peut-être euh, des cauchemars, des fois des élucubrations, souvent on va y revenir, beaucoup d'effets démo, ça c'est un grand classique, énormément même, depuis toujours, hein. c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, et qui ne date pas d'aujourd'hui, bon j'ai connu ça dans les entreprises, euh, dans les temps immémoriaux des dinosaures, dont je ne dirais même pas la date, parce que ce n'est pas la peine, ça va effrayer connu, tout le monde. J'ai connu aussi, t'inquiète pas. Je me souviens d'une belle application qu'on faisait euh, dans, dans la boîte où je travaillais, qui en plus était une boîte d'informatique, on faisait un... C'était l'époque où on, on lançait des grands systèmes d'information pour tout réformer. Un projet qui a duré 8 ans, qui... qui, qui, qui, qui oui, qui, oui c'était oui, ça, oui. Et un projet qui, qui coûtait 8 millions de dollars de l'époque. C'est comme si on, on dépensait 80 aujourd'hui. Oui, et, euh, et, et tous les ans, on s'apercevait du constat, enfin, on faisait le constat du, de l'échec, bien sûr, et tous les ans, on remettait au pot, parce qu'on avait certainement que la personne qui avait voté les 8 millions de dollars avait peur qu'on lui demande pourquoi il les avait votés, donc il en remettait 8 pour euh, être sûr que, comme ça, on lui reposerait la question plus tard, et si possible, le jour où il serait parti. Euh, mais euh, ce qui était fabuleux, c'est qu'au bout des 8 ans, eh bien, il n'y a jamais eu une ligne de code qui a été pissée. On a l'impression de, de, de revoir le, le Web3, sauf que le Web3, là, c'est c'est sur une, une échelle beaucoup plus large parce que là, on parle de quelque chose de planétaire avec une, une sorte de, je dirais, euh, supercherie peut-être, euh, enfin du moins dans les mots, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien derrière, hein. il y a des choses derrière. Il y a le web. Moi, j'affirme qu'il n'y qu a rien derrière. Pardon Moi, j'affirme qu'il n'y a rien derrière. Non, derrière le Web3, il n'y a rien derrière, mais derrière, le, euh, je dirais, un renouveau du Web autour du… Enfin, au tout moins d'innovation sur un temps beaucoup plus long avec du, du web immersif. Là, il mmh. y a des choses qui arrivent. Oh oui, oui, il y a des choses qui arriveront. Qui arriveront, qui arriveront et qui vont hein. choses intéressantes d'ailleurs. Oui. Mais, mais moi, ce qui me fascine, c'est pourquoi justement, après toutes ces années, parce que l'informatique est quand même quelque chose de vieux, quoi. Hein, ça a quand même 70 ans, donc pourquoi on est encore comme des petits garçons à regarder. Euh, ces pseudo-innovations euh, sans, sans esprit critique, sans, on, on aime les contes de fées, je ne comprends pas. Oui, alors dans le cas du Web 3, c'est un petit peu différent, ce n'est pas tellement là le, le facteur critique, ce n'est pas un effet des mots, parce que l'effet des mots, il n'y en a pas, c'est autre chose, c'est la ruée vers l'or qui aveugle tout autant. C'est de croire qu'en allant là-dedans, on va euh, être riche rapidement. Ouais, Et donc là, il euh, n'y a plus aucun raisonnement, il n'y a plus aucune, euh, aucun esprit critique, rien du tout. Pour en revenir à l'effet démo, qui est également une de nos plaies, euh, ça remonte à une, un passé historique déjà un peu ancien, ça remonte à 1968, avec euh, ce qu'on appelle la mer de toutes les démos, où euh, Douglas Egelbart a montré des systèmes distribués, des systèmes graphiques, l'interface à, à base de souris, etc. C'était etc. une démo absolument extraordinaire, très, très, très, très en avance sur son temps et mm -hmm. qui, effectivement, après coup, s'est réalisée. Et en quelque sorte, l'émerveillement et la conviction qu'à partir du moment où on voit une démo convaincante, effectivement, ça va découler sur nos postes de travail, c'est ancré à ce moment-là. Mm -hmm. Et donc, aujourd'hui, les gens n'ont pas assez de recul pour faire la différence entre l'effet des mots et la réalité du terrain. Le meilleur exemple, celui que je rabats tout le temps, c'est les voitures autonomes. Oui. Il y a une Bien. dizaine d'années, on nous disait, bon, bah, les voitures autonomes, c'est dès 2016, pas de problème, oui. préparez-vous. Euh, vos enfants n'ont même plus besoin de passer le permis. Ça, c'est de euh... l'histoire ancienne, c'est réglé. Aujourd'hui... Il y a de plus en plus d'articles, il y en a un euh, publié hier dans l'usine digitale, digital, excellent, ouais. ouais, excellent, qui fait le point sur l'état euh, de la voiture autonome et qui dit euh, à mot couvert, rien avant 2035, pour, pour ce qui est d'une voiture de, de niveau 4 ou de niveau 5. Ouais. il soit, comment dire, homologué, pour quelles assurances euh, s'accordent, qui marche pas seulement aux États-Unis, mais également en Europe, etc. etc. Donc, on est, mmh. on est loin, mais c'est normal. Oui, enfin, ça n'a rien on, de, on de, de choquant. Hein. De temps. On n'accorde jamais assez de temps pour que les innovations rentrent dans leur phase de maturité. Or, il n'y a que dans la phase de maturité que c'est effectivement utilisable. Oui, ouais. Et là, euh, on, est ça. on est en train de revivre ça, hélas, pour l'IA. L'IA, la, la, la ferveur et l'hystérie, c'était un petit peu calmé. Et puis avec euh, les programmes d'OpenAI, que ce soit Dali ou euh, GTP3, euh, ChatGPT, etc. Voilà, hop, on est reparti dans l'effet des mots et dans euh, les réactions hystériques. La réaction oh. hystérique typique, c'est de dire bah, « Google, c'est fini, ils sont foutus, euh, Voilà, euh, on va faire les recherches avec un, un chatbot qui nous répondra précisément au lieu de nous envoyer des dizaines de, ouais. liens, de liens web ». Moi, je suis, je suis quand même assez abasourdi de lire ça, parce que imaginez, alors Google, un jour, évidemment, basculera, il sera remplacé, renversé, submergé, comme IBM a fini par l'être, comme Microsoft finira par l'être, etc. Mais mmh. et ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour tout de suite, parce que même si les résultats bon. de Google, là, sont plutôt en berne, c'est quand même un des géants de notre présent. Oui, ils ont encore un peu de cash, c'est Ouais. <rire> Ok, j'ai mis le lien euh, pour ceux qui sont intéressés euh, par euh, l'article sur euh, les véhicules autonomes. Euh, donc, visemktg.info slash UD majuscule et voiture en minuscule. Alors, je vais corriger sur l'annonce de la voiture autonome. Je me souviens, j'étais tout gamin dans les années 70. C'est tellement vieux, je n'ai même pas retrouvé dans les archives de Science, de science et Vie. Donc, ça date d'avant 73, je pense. On annonçait déjà, et je me souviens très, très bien de ce visuel de voiture euh, avec des personnes qui lisaient le journal. C'est toujours, toujours le même visuel, d'ailleurs, depuis 70. Hein, ça fait quand même euh, quelques années, hein, 50, plus de 50 ans qu'on nous rabat les oreilles avec ce truc. Alors… Alors, ça finit par oh. arriver, Yann, parce que regarde, par exemple, là, on est en, en visioconférence tous les deux. Oui. Il y, y a du monde avec nous, etc. Mais la, la première fois qu'il y a eu une démonstration de visioconférence, on ne l'appelait pas comme ça d'ailleurs, c'est en 1940 à l'exposition universelle de New York. Oui. TNT, et TNT avait fait une démonstration de ça. Donc, c'était, je ne sais plus comment on appelait ça, peut-être qu'on appelait ça le visiophone, peu importe. Évidemment, oui. à cette époque-là, ce n'était pas opérationnel. 20 ans après, toujours pas. 30 ans après, toujours pas. Mais aujourd'hui, ça y est. Donc, dans le ouais, temps long, sûr. on y arrive toujours. Euh, oui, oui. Dans oui, le bah, temps court, bah, non, ça, ce n'est pas la peine. De... Si tu me lances sur ce sujet-là, on n'a pas fini, parce que <rire> euh, j'ai eu le plaisir et la chance et l'honneur d'introduire cette belle technologie chez un grand opérateur français en 2001. Euh, avec un, un, une start-up de l'époque qui s'appelait WebEx. Ah oui, je me rappelle. Je voilà. Rappelle ils étaient... Donc, euh, je suis allé euh, prendre mon bâton de pèlerin pour aller signer le contrat. C'est épique d'ailleurs, parce que c'était euh, une négociation assez intéressante, euh, qui a bien rapporté d'ailleurs. Euh, et euh, derrière ça a quand même mis 20 ans jusqu'au fameux confinement pour que le vulgum pecus finisse par percuter que c'était vraiment bien quoi. mais oui, pendant 20 ans le nombre de fois où j'ai dû batailler pour expliquer que c'était mieux de se parler euh, en visio comme on est en train de le faire aujourd'hui plutôt que d'envoyer de un mail en déconnecté et d'attendre la réponse tro trois jours après je, je, je compte plus il y, y a un, un temps est incompressible sur l'usage et la, la voiture autonome n'y coupera pas parce que là, en plus, il y a des contraintes réglementaires, il y a des contraintes éthiques, il y a des contraintes d'organisation de, et d'infrastructure, surtout, on peut difficilement faire euh, conduire une, une voiture autonome euh, dans une ville comme Paris où déjà un être humain euh, capable de... Euh, comment dire, d'adaptation euh, a, a déjà du mal à naviguer. Donc, euh, ça, paraît, ça paraît difficile. Bon, euh, cette, cette crise de, de l'IT, okay, bon, je comprends, il y a quelque part euh, une crise structurelle, industrielle, d'une part, et puis de l'autre côté, on y reviendra d'ailleurs sur cette histoire de loi de Moore parce que j'ai une petite nuance à apporter. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, euh, une crise, euh, je dirais, de l'exagération, on va le dire comme ça. Euh, mais bon, est-ce que de, de, de, les crises, ont, je ne sais pas, de, de, depuis que je travaille, j'ai connu que des crises, donc je n'ai pas l'impression de découvrir. C'est la fin du monde ou qu'est-ce qui va se passer derrière On va avoir, comme dans les années 90, des grands acteurs de l'informatique qui vont disparaître du jour au lendemain, comme on a vu disparaître DEC, comme on a vu disparaître Data General, Control Data, ICL et tous les autres. Bah ça, ça arrive tout le temps. Il y a tout le temps un renouvellement de la vieille garde. Mmh. Là, on n'y a pas fait tellement attention, mais où sont les euh, IBM et Oracle d'il y a euh, seulement dix ans Alors certes, ah bah, ils, IBM, sont là, encore, ouais. ils sont toujours là, ils font toujours du chiffre, mais c'est ce que j'appelle des morts vivants en fait. C'est-à-dire qu'un acteur important de l'informatique, dès qu'il perd le mindshare, la part d'esprit, le market share suit derrière. Il n'y a rien à faire, ça a toujours été comme ça. Donc, euh, ils ne se sont pas encore forcément rendus compte, mais les vieux acteurs sont des morts-vivants. Le, le seul acteur qui a réussi à passer la barre, c'est Microsoft. C'est le seul de la, la vieille garde qui a réussi à survivre, qui a réussi à évoluer, qui a réussi à se réinventer, qui a pris la vague du cloud pas trop tard. Euh, mm -hmm. Et donc, il y a tout le temps un renouvellement. c'est pas ça la crise. La crise, c'est pas ça. La crise actuellement, c'est deux facteurs, j'y reviens encore. C'est bon, l'arrêt de la loi de Moore, et puis euh, cette espèce de panique autour de la nouvelle grande affaire qui, qui ne vient pas. Hein. C'est en attendant Godot, et Godot ne vient pas. <rire> Donc, euh, Mais en fait, là aussi, on se trompe de cible, parce que en vérité, notre monde de l'informatique, il n'est pas tout à fait homogène, il n'est pas tout à fait unifié. Il y, y a deux peuples, en fait. Ouais. Il y a le peuple des offreurs qui eux, ont intérêt à ce bourdonnement, à ce renouvellement perpétuel, à cette hystérie autour des modes techniques. Et puis, il y a le monde des utilisateurs, le peuple des utilisateurs, mm -hmm. que ce soit les directions informatiques ou même les utilisateurs directement sur le terrain. Et eux, ils n'ont pas intérêt à ça, mais ils ne le savent pas. Ils ne l'ont pas compris. Mm. Euh, donc, ils se font euh, abuser. Ils se lancent sur... Euh, la dernière mode, imaginant que ça euh, va leur apporter un avantage stratégique. Oh mon Dieu, combien de fois <coughs> j'ai entendu cette horrible expression de l'avantage stratégique dans le domaine de l'informatique. Quel mal ça a fait, ça C'est extraordinaire Donc, perdre du temps, perdre de l'argent, se lancer dans des projets bien trop longs, effet tunnel, effet comité, des horreurs absolues, il faut qu'on a un taux de mortalité, les, les, les, projets, les projets longs, c'est un bain de sang absolu. C'est extraordinaire de constater dans les organisations ce qu'elles perdent en se lançant dans des projets trop lents, trop grands, trop ambitieux ah. pour elles. Ne faites mmh. pas ça. Arrêtez de vous laisser, vous laisser influencer par des big bang stratégiques qui doivent vous donner un avantage, mais qui en vérité vous mènent nulle part. Ouais. Donc le, le, le, vrai, le vrai schisme à réaliser, c'est de comprendre que l'intérêt des offreurs n'est pas l'intérêt des utilisateurs. Il y a une, une dichotomie assez franche entre ces deux peuples qu'il faut enfin accepter et admettre. Hein. Ouais. On appelle à une sorte de, de révolution, de révolte du peuple des utilisateurs, d'arrêter de se laisser embobiner, mener par le bout du nez, par le peuple des offreurs parce que c'est eux qui nous ont mis dans l'écueil qu'on vit actuellement. Ouais. Bon, les utilisateurs sont pas toujours sont pas toujours neutres non plus parce qu'ils ont ils ont aussi euh, ils ont un rôle à jouer aussi dans ces dans ces crises d'exagération. Hein. Donc euh, oui, il y a un truc qui me frappe moi, c'est d'ailleurs dans ton titre euh, c'est clairement c'est clairement noté, tu tu parles, parles d'informatique, on ne parle plus d'informatique, on parle d'IT, c'est alors les mots sont jamais neutres. Pourquoi on change de nom Quand on change de nom, en général, c'est qu'il y, euh, qu y a quelque chose, il y a une mode qui est passée, euh, on, on tourne la page, on, on renomme les choses, parce que, euh, je ne sais pas, c'est comme numérique est devenu digital, numérique, ça venait un peu ringard, ça faisait un peu Minitel, alors donc on a mis digital, ça fait beaucoup plus moderne. Euh, ouais, bah, part, rien ça... à ajouter, tu, tu, tu expliques très bien la chose, je n'ai rien de plus à dire, c'est tout le problème de ce renouvellement du vocabulaire, qui est comme un espèce de maquillage, ça ne change pas grand-chose sur le fond. De plus, il ne faut pas oublier qu'on euh, est dans un contexte où le niveau global de la société s'effondre. On est face à des gens qui sont de plus en plus abrutis. <rire> c'est la réalité. La réalité. Mmh, Donc, euh, alors, ça, je pense que c'est un effet de bord. Non, non, c'est faux, ça. Ça, ben, écoute, enfin, Moi, non, rien, non. il y a de plus en plus d'abrutis qui s'expriment. Non, en fait, ce n'est même pas vrai. D'ailleurs, en... On voit de plus en plus les abrutis qui s'expriment. On les voit, alors qu'avant, on ne les voyait pas. Au, au café du commerce, ça. ils pouvaient parler bêtement, mais on ne les voyait pas. Maintenant, s'ils se mettent dans les médias sociaux, c'est clair qu'on le voit. Enfin, on le voit euh, encore, C'est même pas dit. Mais enfin, on en voit certains. Non, c'est un effet de bord. Euh, tout comme... Euh, euh, plus personne ne lit, euh, c'est faux. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont lu. Correct, finalement. Pardon C'est vachement politiquement correct finalement. Yann. Non, c'est pas vachement. Non, c'est pas politiquement correct. C'est que. Euh, enfin bref. Ça vrai. pas, pas ça dire vrai, que voilà pourquoi éventuellement le vocabulaire s'appauvrit. Mais Mais bon, ouais. rien de plus. Non, le, que le vocabulaire s'appauvrit, ça. Euh, oui, enfin les. Enfin, c'est assez c'est assez paradoxal aussi. Oui, ils sont il s'appauvrit sur certaines choses et il s'enrichit beaucoup sur d'autres. Tu as tout un langage, euh, euh, comment dire, euh, euh, toutes les expressions, euh, comme ils appellent ça, urbaines, qui sont, qui sont très, très riches et très nombreuses et qui, viennent, euh, et, et, et, et qui viennent en plus. Alors, attends une seconde, il y a, euh, on va revenir sur l'informatique. Grégory... Euh, Maubon nous dit, les sociétés informatiques, encore plus, les boîtes de conseil vendent du confort. Est-ce étonnant que les utilisateurs soient séduits La réponse est dans la question. <rire> <rire> Grégory l'a très bien formulé. Il n'y a rien de plus à dire. Euh, effectivement, c'est toujours des promesses euh, sucrées, en quelque sorte. On, on, la, la bonne manière de vendre, c'est de dire ce que les gens ont envie d'entendre. Donc, il est clair que faire appel à la sagesse au discernement, ce sont des paris osés. Ouais. Et pourtant, c'est quand même la seule façon de s'en sortir. Parce que dans, dans, le titre, dans le titre de mon livre, il y a « Et comment s'en sortir ?» parce que je propose quelque ah, chose. Voilà. Alors, un peu de positif. Oui, un peu positif. Ce que je propose, c'est ce que j'appelle l'informatique raisonnée. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que l'informatique raisonnée bon, C'est principalement trois principes. C'est, un, euh, arrêter euh, les projets trop longs, deux, être agile sans dogmatisme, et trois, euh, arrêter de euh, s'arrimer aux modes techniques qui sont essentiellement nocives. Mmh. On arrive à appliquer ces trois principes. Alors Après, bon, euh, l'informatique euh, raisonnée, c'est bien plus détaillé que simplement ces trois principes -là que je résume rapidement. Mais on comprend... Euh, on comprend l'idée. Hein, mm -hmm. C'est un peu de revenir sur Terre, d'utiliser le bon sens et de comprendre que puisque les projets, les grands projets, euh, ont un taux de mortalité important, il bon, faut arrêter d'en faire. Hein, tout simplement. Ouais. Bon. Être agile, ça ne veut pas dire euh, euh, adopter euh, de façon rigide le vocabulaire et les rites des méthodes agiles. C'est euh, de comprendre que euh, bah, il faut faire des projets courts, il faut mettre à jour ouais. souvent euh, ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de monter tout de suite dans un espèce de dogmatisme d'être plus agile que le voisin. Ce n'est pas simple. À, à, à la base, d'ailleurs, il n'y a pas de méthode agile, c'est une philosophie. Oui, absolument. C'est même, enfin, un, bon. même un La méthode, c'est Scrum, c'est Kanban, voilà. Scrumban. Ça, ça, sont des méthodes. Mais l'agilité la, n'est pas une méthode, c'est une philosophie. Enfin, Exactement. Euh, ok, ok, les projets trop longs. Alors, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseilles donc euh, Là, je suppose qu'on s'adresse aux entreprises. On, on quitte le domaine. l'organisation oui. Voiture autonome. On est dans l'organisation et dans la et dans, et dans les entreprises. Alors, euh, euh, qu'est-ce que tu conseilles donc euh, en termes d'informatisation euh, euh, aujourd'hui D'abord, est-ce qu'on a besoin d'ailleurs encore de lancer en 2022 autant de projets euh, euh, spécifiques, que la France est, est la, la grande championne des, des, du nombre d'ESN par mètre carré, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tant de projets spécifiques Est-ce que tout le monde a besoin de réinventer la roue tout le temps Alors à mon avis, un indicateur formidable et très peu utilisé dans les organisations, pas seulement les entreprises, les organisations au sens large, c'est le shadow IT. Moi, je suis un très grand partisan du shadow IT qui au contraire d'être une euh, d'être une plaie est une chance. Mmh. Dans le Shadow IT, c'est les utilisateurs qui nous indiquent ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Alors ils le font par eux-mêmes, éventuellement maladroitement, mais à mon avis, euh, ça doit être euh, un indicateur euh, à utiliser pour orienter justement euh, l'effort de développement qui reste à faire. L'effort mmh. de développement, d'intégration, de perfectionnement, etc. Euh, le shadow IT, en fait, quand on le voit comme ça, est une bonne chose. Et il faut mmh. l'exploiter comme étant une bonne chose. arrière ça a choqué beaucoup ce que je dis, parce que la plupart des directions informatiques, pour elles, le shadow IT, c'est une menace, c'est un problème. Mais je pense qu'au contraire, c'est une chance et qu'il faut l'embrasser, il faut le gérer. Et ouais. dans ce cas-là, on en retire les bénéfices. Ça peut aussi, enfin, après, ça, voilà, si ce n'est pas géré, ça peut aussi proliférer et, voilà, ça peut et déjà, créer ouais. des catastrophes. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper. C'est pour mmh. ça qu'il faut s'en occuper. Mais être aveugle à ce qui se passe au niveau du Shadow IT, c'est la pire des, des attitudes. Parce qu'on se prive justement de ce que les utilisateurs attendent, réclament et ouais. font par eux-mêmes parce que l'informatique de l'organisation est, entre guillemets, défaillante. C'est là qu'il faut faire porter l'effort. Mais justement, est-ce que l'avenir de, de l'informatique, pas plutôt euh, de sortir de cette dichotomie, qui est, finalement, on n'utilise plus trop ces termes-là, mais qui reste quand même très MOE, MOA, et de... De, de travailler dans des équipes pluridisciplinaires. C'est peut-être ton deuxième point d'ailleurs, l'agilité sans dogmatisme, parce que c'est un peu ça l'agilité sans dogmatisme. C'est exactement ça, c'est-à-dire, c'est d'associer les utilisateurs au processus de développement à travers éventuellement une nouvelle vague d'outils. On parle beaucoup des outils low-code, no-code. Bon, c'est là aussi une vieille idée, <rire> puisque tu as connu, euh, comme moi, les LTG euh, il y a bien longtemps. Ouais. une démarche dans ce sens mais si justement grâce au Shadow IT on, on identifie des, des tendances, après ouais. on peut les mettre en œuvre assez rapidement et de façon itérative en s'appuyant sur les utilisateurs et sur ce type d'outils Grégory nous dit euh, ah, que Grégory, la discussion entre des métiers c'est un peu de la vieille euh... La vieille histoire, est-ce que c'est vraiment important de rappeler ça encore en 2022 Oui, on peut penser que euh, tout ça, c'est vieux, euh, mais dans les organisations, quand on y va, on constate que c'est toujours euh, quand même assez présent. Ouais. Donc, euh, moi, Et je veux bien a... euh, ouais. du passé faisons table rase. Ouais. Je veux bien, hein, pas de problème. Mais ouais. le passé, euh, souvent, il a, il a la vie dure, euh, on retrouve. Ouais. On retrouve ces éléments dans les organisations. Alors, moi, je serais, je serais ravi que euh, toutes les organisations soient auto-autosuffisantes euh, et euh, complètement autonomes et laissent le pouvoir aux utilisateurs avec des outils no-code. En veux-tu, en voilà. Mais euh, on n'en est pas encore là. Ouais. À mon Alors, avis. Hein. Nous, nous fait une plaisanterie euh, que malheureusement. Euh pour laquelle je n'ai malheureusement pas le, le décollage culturel suffisant. Donc, ouais, euh, moi non plus. Il faudra, il faudra nous expliquer. Que, euh, ouais, je pense que cette histoire entre DSI et métiers, bon, en fait, on retrouve ça partout. Euh, on, on retrouve ça partout. On a ça aussi entre vente et marketing. À chaque fois, on nous dit, non, non, non mais c'est fini. Maintenant, la vente et le marketing travaillent ensemble. C'est comme, mais non, mais non, le métier et, et l'informatique travaillent ensemble. Euh, oui, oui et non, et puis à la limite, euh, euh, moi je faisais déjà ça il y a 40 ans, mais ce n'est pas parce que je le faisais que tout le monde le faisait, et puis il y a plein de gens qui l'ont fait, et quand on l'a fait, ben, je sais ici, s'il y avait des exemples euh, emblématiques comme ça, euh, le Santa Fe Railways, euh, c'était un système d'information qui avait été conçu par des, par des utilisateurs, et pas par des informaticiens, mmh. euh, le... Le stockage des pièces détachées d'Iberia, entièrement géré sur Mapper, c'était aussi géré par des utilisateurs et pas par des, et pas par des informaticiens. Alors ça, voilà, bon, c'était des gens qui étaient déjà dans cette tendance-là. Euh, ouais, aujourd'hui, on fait beaucoup de blabla, mais je suis pas persuadé. <rire> je suis pas persuadé que ça soit bien meilleur qu'avant, en fait. C'est une bonne question. En plus, l'évolution technique et euh, organisationnelle, elle est très cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des cycles euh, et puis ouais. il y a des contre-cycles, de on revient en arrière, euh, ouais. certaines vieilles îles sont finalement ressuscitées, remises au goût du jour. Euh, donc, il faut se garder, de, euh, faut mmh. se garder de, de jeter à la poubelle tout ce qui n'est plus à la mode parce que ça revient à la mode. Mais pour, pour revenir sur, cette, sur ce sujet-là, plutôt que de se demander si c'est la question et de, poser, enfin de, de savoir s'il faut discuter entre DSI et métier, est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu plus radical Est-ce qu'on a encore besoin de DSI aujourd'hui euh, Oui, parce que enfin, par peut exemple, plus les regarde, mêmes. Ouais, Mais regarde, euh, avec le cloud, la promesse était « externaliser votre infrastructure ». Euh, ça va être formidable, ça va être merveilleux et ça va être moins cher. Bon tu remarqueras que et tu connais bien euh, qu'à chaque fois qu'on propose un changement en euh, informatique, on promet que ce sera moins cher et ça l'est jamais. Bon mmh. Bonne importance. Euh, on s'est aperçu que le cloud demandait à être géré, mauvaise surprise parce que sinon en fait c'était bien plus cher. Bien plus cher parce que le cloud a un aspect un peu open bar, qui est formidable techniquement, mais euh, laisser couler les robinets, quand on reçoit la facture, on a une mauvaise surprise. Ouais, même Alors, un cloud, ouais. Voilà, donc on s'est aperçu que euh, non, on a besoin d'une entité, que ce soit DSI, on l'appelle comme on veut, aucune importance, qui surveille quand même un peu comment ça se passe, comment ça marche, comment ça euh, s'organise comment on fait les sauvegardes, euh, que, comment on va payer tout ça, etc. Donc, moi, je veux bien que la DSI à l'ancienne se soit dépassée, mais quand on s'en prive complètement en croyant les promesses des fournisseurs, on a des mauvaises surprises. Mmh. Grégory euh, nous, nous ramène au positif, il a bien raison. Oui. Euh, D'ailleurs, on va finir sur cette note positive, si tu es d'accord. Oui, pour la la essayer d'atterrir avant le, le moins le quart. Et soyons optimistes, voilà ce que j'aime. Quelles sont les prochaines bonnes étapes à encourager prochaines bonnes étapes, c'est justement d'ouvrir les yeux, de devenir lucide, d'arrêter de se faire enfumer par les modes techniques, d'arrêter de se faire éblouir, aveugler par les effets des mots, d'arrêter de croire les promesses, de la propagande, il y a une propagande technique, elle existe, il faut, faut être lucide, il faut être réaliste euh, et de commencer à s'intéresser à ce qu'on peut faire de concret sur le terrain, des améliorations des itérations qui permettent d'aller dans la bonne direction au lieu de croire toujours à un big bang qui va permettre de laisser sur place la, la concurrence Bon, pre prenons voilà. un exemple concret. Si, si je suis une banque, par exemple, peut-être pas l'exemple le plus simple, mais enfin bon, allez, si je suis une banque, euh, quelle, quelle est l'étape à suivre demain Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place demain euh, en informatique qui soit simple, itératif, euh, qui apporte des résultats, euh, qui soit positif voilà. Qui va par exemple aider euh, les euh, conseillers en agence parce que justement, il y a un gros problème au niveau du réseau bancaire, c'est qu'ils perdent leurs conseillers. Les agences deviennent des agences fantômes, où le directeur de l'agence en est réduit à faire tout, parce qu'il n'arrive plus à recruter des conseillers bancaires pour remplacer ceux qui sont partis dans la grande démission. Donc, faire des outils simples qui aident ces gens-là, ça permettrait éventuellement de garder ceux qui sont encore là. Mmh. Oui, finalement, très toi, la, la, la bonne chose à faire, à pour, problème, répondre, pour répondre à Grégory, la, la première bonne chose à faire, c'est peut-être euh, revenir à des choses simples, qui sont oui. des choses basiques en informatique, c'est regarder le processus client mmh. et voir comment on peut l'améliorer. Et Dieu sait que si je prends euh, le domaine bancaire, il y a beaucoup de choses à faire euh, dans euh, l'utilisation de l'informatique, une meilleure utilisation de l'informatique. Il, il, il y a eu des progrès quand même, mais... Bon oui, incontestablement, il Il y en a eu, mais, mais il y a encore des améliorations à apporter, simples, sans aller euh, faire des élucubrations sur la blockchain ou je ne sais pas quoi. Mais bon, euh, quoique, je ne sais rien, il y a peut-être des choses à faire aussi dans la blockchain. Ça, non mais pas. bien sûr, mais le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, <rire> trop souvent, la nouveauté technique du moment est promue comme étant tout pour tous c'est absurde, et c'est même dangereux, c'est nocif. Imaginez qu'on va mettre toute l'informatique sur la blockchain, c'est un bon moyen de la bloquer pour un bon moment, sans jeu de mots. Parce que la blockchain, elle présente certains avantages pour certains types d'applications, c'est assez étroit d'ailleurs, euh, mais certainement pas bonne pour tout. Pareil pour l'IA, imaginez qu'on va tout faire à travers l'IA, c'est absurde. L'IA, on s'aperçoit seulement on n'a pas encore beaucoup de recul technique sur le machine learning on s'aperçoit seulement en ce moment de euh, la primauté le côté primordial des biais dans les euh, volumes de données d'entraînement bon, il a fallu un Exactement. certain nombre d'années pour se rendre compte de ça c'est votre système d'ia il sera aussi bon que ce que valent vos euh, données d'entraînement bon. ouais. Eh ben, on, aurait euh, pu, on aurait pu le dire, hein, même sans on aller aurait à l'école. Ah, bon, on a fini par s'en rendre compte. Ouais. Euh, mais euh, <rire> bon, ben, voilà, il faut arrêter de croire que les nouveautés techniques vont permettre de faire table rase, de tout recommencer, et que ça va être euh, formidable, euh, merveilleux, etc. J'ai du mal à réaliser que je suis encore en train de dire ça. Ça ouais. fait des années et des années que je rabâche continuellement les mêmes choses, que je prêche dans le désert. Euh, des fois, c'est un peu décourageant. Grégory ouais, oui, dit « je oui, travaille oui. depuis 15 ans en réalité augmentée, j'ai vu <rire> <eu> des promesses <rire> non tenues. <rire> » Exactement. Ceci dit, ceci dit, ça finira par déboucher. Ça finira oui, bah, par le doucher. Mais simplement, il va falloir lui accorder encore du temps. Là des aussi applications, il autant, en, les... Des applications concrètes et industrielles, en réalité, augmentées, il suffit d'aller dans l'armée, vous allez en trouver plein. Oui, enfin bon, là aussi, on voit des contre-exemples. Parce que, par exemple, le casque le lens que Microsoft a vendu à l'armée américaine, mm -hmm. pour le moment, c'est une grosse, grosse cata. C'est-à-dire, ça ne marche pas, <rire> ça ne tient pas sur le terrain. Oui, oui. oui je parlais de, de matériel euh, plus frustre. Ouais. mais plus industriel. Dans mon livre, justement, dans mon dernier livre, je mets en avant euh, des innovations à venir à relatif court terme. Par exemple, le, le web immersif, euh, on commence à en avoir des aperçus. Par exemple, avec les nouvelles fonctions de Google Maps que euh, Google commence à distribuer euh, par pincette, puisque pour le moment, c'est disponible qu'à New York, et puis ça commencera sur les autres capitales, mais on a, on a un street view dynamique. Ce n'est pas un street ouais. view euh, statique, c'est un street view directement qu'on voit à travers son écran. Et ce street ouais. view vous permet ouais, de vous orienter ouais. si c'est pour euh, faire un, un trajet ou de vous donner euh, quelles sont les euh, ressources disponibles euh, dans votre environnement autour de vous, sur ce trajet, euh, tel que euh, restaurant, distributeur de billets, que sais-je ce genre de choses. Bon, ben ça, c'est une prémisse de la notion de web spatial dont on parle déjà depuis un certain moment. Oui. Mais qui, qui va finir par arriver si on lui laisse le temps. Toujours la même oui, histoire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, les, les applications de réalité augmentées sur Google, les, les premières, bah, ça doit coïncider avec Grégory, le travail de Grégory, je pense. Les premières, je me souviens, c'était ma première tablette. donc Ça doit dater de 2010. Et il y avait une application en bêta sur Google qui permettait euh, de, de superposer euh, des informations sur, euh, bah, sur l'image qu'on prenait directement euh, par Google. C'était bien fichu, bon, il n'y avait juste pas les données, mais c'était intéressant. Mais effectivement, il n'y avait pas, pas l'usage, il faut le temps, il faut que, le, faut que les données soient, soient correctes, qu'on ait le temps de les, de les mettre à jour. Qu'il y a si une valeur parler... ajoutée, que l'usage soit là. Enfin, ça fait beaucoup de, beaucoup de choses. Si on veut parler de réalité virtuelle, parce que moi, j'aime bien parler de, ré de réalité virtuelle. Ça me permet de, de me ouais. dégager de mon image rétrograde qui veut tout le temps dire euh, tout ça, ça prend du temps, etc. Moi, je suis très fan de la, la réalité virtuelle et je l'utilise depuis, euh, depuis maintenant pas loin de 10 ans. Mais euh, ce que j'ai constaté, c'est que les applications de réalité virtuelle qui fonctionnaient bien, dans le domaine du jeu vidéo, par exemple, c'est celles qui étaient conçues dès le départ pour la VR. Si mmh. vous avez tous les, tous les programmes qui sont adaptés pour la VR, ça ne donne rien, ce n'est pas bon. Mmh. Et pour le moment, il y a très peu de hits, il n'y a, a pas encore de killer Apps qui ont une application en VR ouais. qui donne vraiment envie euh, d'utiliser et d'acheter des, des, des masques de réalité virtuelle. Pour le moment, la meilleure de toutes, c'est une surprise, c'est une application gratuite, c'est Google Earth VR. C'est extraordinaire, Google Earth VR. Mm -hmm. C'est euh, vraiment la, la meilleure de toutes. Euh, et ça fait quand même un moment qu'elle est disponible. Donc, on voit bien que là, on patine, qu'on n'arrive pas encore à passer la barre du moment où on aura une killer app qui oh. fait okay. que les gens disent, « Oh là, bon sang, je veux ça. » Ok, on, on comprend bien sur la réalité virtuelle. Alors, on va peut-être… On a un peu dérapé. Allez, je te laisse trois minutes allez, pour, pour conclure. Euh, moi, j'aimerais bien revenir quand même sur le... Et on va finir là-dessus sur le, le buzz du moment, euh, sur le fameux chat GPT-3, euh, qui, qui, qui, qui a mis tout le monde, le petit monde des exégètes de LinkedIn en, en, en émoi. Euh, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire en trois minutes là-dessus Et juste avant, je répète, le lien pour accéder au livre sur Amazon, mktg.info/ Je l'ai mis en, en minuscule, crise IT en minuscule, euh, et vous arrivez directement sur la page du livre. Voilà, trois minutes. Bien, pour... Ce qui se passe avec ChatGPT, c'est clairement, euh, une fois de plus, l'attente de la nouvelle grande affaire. Il y a une, une attitude hystérique au sens clinique du terme là-dessus, et là, tout d'un coup, il y a une nouveauté euh, bluffante. C'est vrai que c'est bluffant par certains aspects. Mais il faut bien comprendre que ChatGPT, c'est finalement de la statistique appliquée au texte. Et euh, il va vous répondre ce qui lui paraît euh, sensé sur un plan euh, statistique. Donc, par exemple, si vous lui posez la question de « est-ce que c'est une bonne idée de mettre de la porcelaine pilée dans la bouillie de bébé ?» il va vous dire, ah bah oui, c'est merveilleux, c'est formidable, parce que vous allez lui donner son apport en calcium, très bonne idée, allez-y. Bon, là, on comprend bien qu'il n'y a pas de raisonnement derrière ça. Mais c'est normal. Les systèmes d'IA n'ont pas de notion de contexte. Ils ne comprennent pas de ce dont ils parlent. C'est uniquement, comment dire, un travail de statistique sur les, sur les textes. Donc, il ne peut pas y avoir de fond alors pour le moment, on est bluffé parce qu'on joue avec, mais les applications concrètes de ces programmes, à part par exemple pour les artistes, pour réaliser une mmh. couverture de livres à partir d'Ali, plutôt que de faire appel à un illustrateur qui coûte effectivement cher, mais qui permet euh, d'avoir un apport qu'une machine ne s'apportera jamais. Euh, est incomparable. Donc, avec cette nouvelle vague, on est typiquement à la fois dans l'hystérie de la nouvelle grande affaire et dans l'effet des mots. Et je dirais qu'on n'a rien appris. On n'a rien appris. Ça fait des années et des années que se répète ce phénomène. Des effets des mots, on en a tout le temps. Et c'est d'ailleurs le seul volet de l'histoire qu'on qu on connaît qu'on qu qu met en avant la propagande technique ne parle jamais de la façon dont ça se conclut récemment euh, google a fermé son service duplex, duplex. avait été à l'origine d'un effet démo formidable en 2018 Et tout le monde était euh, d'accord pour dire que c'était merveilleux formidable que ça allait changer en profondeur euh, euh, la possibilité d'utiliser un robot pour faire euh, des tâches euh, sans qu'on s'en occupe, et ben finalement, euh, bah, Duplex, ça n'a pas donné euh, ce qu'on attendait. Mais ça, on n'en parle jamais. Ça, on n'en parle jamais. On parle jamais de ce genre d'échec. Récemment aussi, il y a IBM et Merckx qui ont arrêté leur système euh, Threadlens, qui était euh, de la logistique sur blockchain. Là encore, quand ils l'ont annoncé, tout le mmh. monde a dit bah voilà, c'est merveilleux, c'est la preuve que la blockchain, ça peut être utilisé pour des cas concrets des applications importantes, oh. etc. Est-ce que tu as vu passer l'écho de l'arrêt de Treadlands par IBM et Merckx Alors, Je crois que je l'ai vu passer parce que tu l'as oui. partagé, Donc, mais je sinon Moi, je ne l'aurais ai... pas vu passer, non. Voilà. Non, enfin, on a ça tout le temps, en fait. Le... Tout le temps la même le... histoire. C'est de la propagande ouais. à sens unique. <rire> Uniquement dans le sens de c'est formidable, c'est merveilleux, ça va tout changer. C'est des aussi. conneries. Ça, ça correspond aussi de la part euh, du, du public euh, des, des journaux euh, à une envie de voir des choses euh, positives et donc parfois pas Oui, mais pas, il faut moitié, juste, ils font que euh, la moitié du boulot, là. Pardon Ils font que la moitié du boulot, aussi, en faisant ça. Ouais, en mettant sûr. en avant que les annonces. On faut ouais, aussi ouais, parler ouais. de comment ça se, ça se concrétise ou pas. Ouais. Parce que là aussi, il y a une mortalité extraordinaire. Oui, bon, peut-être que tout ça, c'est dû au fait, au... Le, le problème étant moins qu'on ne parle pas tous les jours des choses qu'on arrête, parce que bon, une fois qu'on les arrête, effectivement, il n'y a pas, pas grand-chose à raconter. Euh, mais plutôt qu'on monte en épingle des choses qui ont moins d'intérêt que finalement qui ont moins d'intérêt que ce qu que, que, que ce qu'on leur donne dans le dans les journaux bon, il y a peut-être cette fameuse, ce fameux effet du chercheur d'or. bon voilà bon il faut laisser peut-être rêver un peu les gens ils aiment bien rêver en fait c'est ça <rire> Pour vendre du rêve oui enfin, bon, il n'y a pas, pas même... forcément de mauvaises intentions derrière ça ce que je veux dire c'est que il y a pas c'est pas une théorie du complot quoi il c'est simplement que les gens ont envie de rêver quoi voilà oui mais enfin bon, on a vu les conséquences aussi. <rire> et là, une bonne conclusion de Grégory, <rire> qui a la tête pr près du bonnet. Euh, ouais. Est-ce que vous savez vendre un truc qui ne marche pas Non, nous, on ne sait pas trop, mais il mais y a des, beaucoup de fabricants qui savent que ça ne marche si, pas. Ils s'y attachent tous les jours. Il y, y a beaucoup d'exemples de trucs qui ne marchent pas et qui ont été vendus, Grégory. Beaucoup, beaucoup. Bien. Eh bien maintenant, euh, il est temps de, euh, comment dire, de, de se quitter, euh, Alain, euh, de remercier euh, les auditeurs et surtout Grégory qui était très assidu. Euh, oui. Je vous invite donc à télécharger, acheter le livre sur euh, Amazon, vismktg.info. Tu l'as en papier ou en e-book Il est disponible en trois formats, trois donc, formats. Euh, numérique Kindle. Euh, relié ou broché, c'est-à-dire euh, broché, c'est couverture rigide, c'est la version wow. luxe en quelque sorte. Là, là c'est le grand luxe. Hein. Ouais. Ok. Bon, voilà, c'est pour euh, pour garder pour ses petits enfants, euh, <rire> ah, pour leur offrir toujours, à Noël. Ils toujours une version euh, brochée maintenant parce que dans ma bibliothèque, ça a plus de gueule. <rire> ok. Bah, merci Grégory, c'était c'était sympa aussi d'échanger. Merci Alain, c'était sympa Yann. et précise que j'ai écrit la, la préface du bouquin donc c'est une bonne euh, préface euh, c'est également toi qui est à l'origine du titre hein, parce que moi mon oui, titre était, un... euh, était plan ouais. plan n'était pas terrible j'ai donné mon, ma, petite, ma petite pierre à l'édifice euh, voilà. j'espère que c'était utile voilà bon en tout cas hein, effectivement c'est un, un livre qui est important pour euh, revenir sur terre euh, merci Jérôme et euh, merci euh, à toi, Alain, et, et à bientôt. À bientôt.